Alors bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue sur euh, Ève-Ange-Lumière, je vous retrouve pour le tirage des énergies du 21-27-novembre 2022. Donc toujours est-il qu'il faut faire un choix entre les deux, je vous permets donc de faire le choix entre le tas numéro 1, cette carte-là, la diligence, avec l'oiseau qui vole au-dessus de la terre, et le tas numéro 2 qui est la sagesse avec, on voit légèrement donc, une petite sirène, si vous la voyez, dans l'eau profonde avec les poissons, à vous de choisir soit l'air, soit la l'eau. La, <rire> ta numéro 1, ta numéro 2, c'est tomber comme, comme ça. Diligence et sagesse. Allez, on regarde ta numéro 1. J'ai déjà euh, prétiré les cartes pour gagner du temps sur le, la vidéo parce que je sais que de brasser les cartes sans arrêt, ça peut... De, Enfin, ça peut ralentir un peu la vidéo, puisque vous allez attendre que je tire les cartes. Alors, tout de suite, on a... Euh, oui, alors, pardon. Déjà, on a les, les désillusions. Donc, désillusion, c'est-à-dire perte, perte de repère par rapport à une situation qui ne répond pas à vos attentes. Une désillusion, donc une déception. Euh, quelque chose n'est pas... En votre défaveur, vous voyez que ça ne répond pas à vos attentes et c'était associé à la rupture que je n'ai pas retrouvée. d'ailleurs là en regardant je voulais faire la, la coupe donc la coupe n'est pas là donc la, la rupture doit être quelque part dans les tirages donc on verra bien où est ce qu'elle est mais c'est peut-être une perte de repères une situation qui s'arrête où vous avez subi une séparation euh, voilà, quand même quelque chose comme ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes triste et vous ne savez pas où vous en êtes alors, le tas numéro 1, ça va être là d'abord l'énergie masculine. Masculine qui dit masculin, ça peut être une femme aussi qui a des énergies masculines prononcées. Hein, je préfère le dire, donc c'est un homme. On a l'ennemi, l'ennemi qui est la rivalité, la dualité, hein, l'ombre, le mal, oups, la paix. La paix, donc on vient apaiser enfin la rivalité, la dualité qu'on a en nous le mal, l'ombre, et on commence quelque chose de nouveau. Alors c'est un, un cycle qui est en train d'arriver sur vous, messieurs. Euh, vous allez dépasser peut-être des, des situations de rivalité, d'adversité. Euh, vous allez mettre de côté euh, votre rivalité intérieure. Par exemple, si vous n'êtes pas en, en ordre, que votre cœur et votre tête euh, est complètement opposés, qu'il y en a un qui dit oui l'autre qui dit non. Euh, voilà, vous allez dépasser ça et retrouver un peu l'espoir d'un nouveau cycle. On a, euh, en fait, la paix qui est retrouvée face à une grossesse, donc face à une idée, à une gestation, quelque chose comme ça, prochaine. Donc, dans les semaines à venir, euh, dans les jours à venir, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle, un nouvel espoir, j'ai envie de dire, hein, ça me fait penser à l'espoir ici, d'une concrétisation autre qui va vous faire sortir de ce mal, de cette tombe, de cette rivalité. Vous mettez de côté les rivalités et vous faites la paix. OK Que ce soit des rivalités avec vous-même, en vous à une pardon que vous avez ou euh, que ce soit avec quelqu'un d'autre les femmes alors les femmes, les énergies féminines on a les oups, l'effondrement donc là euh, on va voir effondrement, tristesse vous êtes pas vous êtes malheureuse que quelque chose s'effondre Ouais. à cause de l'ego, à cause de l'hypocrisie, des mensonges oups Et on a la clairvoyance j'en ai mis 4 ouais par moment j'en ai mis 4 je sais pas pourquoi Ouais, j'en ai mis 4 ok ah oui alors là j'ai pas mis 4 bon alors du coup la, la clairvoyance c'est euh, la lucidité de voir que euh, par exemple vous prenez conscience vous savez que euh, bah, ça ne peut pas durer par exemple qu'il il euh, a des choses qui doivent s'écrouler parce que ça vous rend triste des mensonges, de l'hypocrisie, voilà des personnes qui euh, sont jalouses euh, ou ne montrent pas leurs sentiments ou sont complètement indifférentes, complètement dans le mensonge euh, ou dans la, dans la manipulation, l'ego. Ça fait que ça vous rend triste, mais ça, se, ça doit s'effondrer et vous en êtes consciente, consciente que bon, ben on peut pas changer le genre s'ils sont comme ça, s'ils portent des masques qui sont hypocrites, ben vous, vous passez à autre chose, mais ça va vous rendre triste quand même. Alors, ensuite, on a la santé. La santé, elle me dit qu'il y a l'acceptation. Alors, la santé, vous ne luttez plus, vous accueillez, vous lâchez prise. Lâchez prise, une union, un engagement avec un enfant, vous, vous lâchez prise. Vous acceptez peut-être un contrat, un nouveau contrat, un contrat, ouais. Euh, une nouvelle énergie, en fait, on va dire, une, une énergie avec l'univers, une énergie immature, une énergie complètement nouvelle. Vous acceptez de lâcher prise et vous vous engagez peut-être dans une nouvelle, une nouvelle façon de faire au niveau des énergies. Mettons, euh, voilà. Vous avez vu que là, mesdames, il y a des choses qui, se, qui sont pas réalisées vraiment comme vous attendez, donc vous allez accepter la situation. Vous arrêtez de lutter. Libérer un petit peu, hein, j'entends un peu libérer, et vous accorder, vous, vous engager dans une nouvelle énergie, hein, pour un nouveau contrat, pour une nouvelle situation. Moi, l'enfant, pour moi, c'est la, la, la chose nouvelle, la jeunesse, en fait. Euh, ça peut être euh, l'enfant intérieur, ouais, un contrat avec votre enfant intérieur aussi, un nouveau contrat. Dire Vous arrêtez de, de lutter, euh, c'est la fin. Euh, euh, c'est la fin de la lutte, pour moi. Et un nouveau départ ici avec un contrat, un engagement peut-être plus sérieux avec vous, avec votre enfant intérieur. Chouchoutez-vous davantage. Alors ensuite, on a les amours. Les amours, on dit que oula, vous êtes punis, donc peine. Ah bah ben tiens, la voilà la rupture. Donc la désillusion que j'avais, c'était peut-être en rapport avec les amours. Alors la rupture, on a une peine, on a la punition, donc c'est peut-être la de la peine la fin de la punition parce que regardez j'ai l'apprentissage on vous dit que vous allez grandir ici sur le plan amoureux après avoir passé une peine avoir rompu vous apprenez comment évoluer vous apprenez comment avancer améliorer la situation sentimentale c'est peut-être un retour en fait après une situation d'éloignement vous avez enduré vous allez comprendre comment il faut évoluer avec cette personne ou, ou par vous même en tout cas, il y a une forte amélioration parce qu'on a quand même la pyramide qui dit que petit à petit, vous allez comprendre, étudier la situation pour la faire évoluer. Après une rupture, bien évidemment, qui n'a été pas facile. On peut aussi avoir un reproche de rupture et de repartir à zéro, à deux, et d'essayer de, d'étudier la situation pour la faire évoluer d'une autre manière. Ensuite, on a le, la maison. Donc le schéma aussi mental, le lieu d'habitation, euh, le foyer, la famille, la fondation, on a la chance. On a la chance de prendre une décision, une décision par rapport à un égarement, un aveuglement. Et on vous dit que vous êtes sur la voie du bonheur. Donc vous décidez cette semaine de changer du tout au tout, en fait. J'ai l'impression de ça. Si vous êtes aveuglé... Si vous avez tourné en rond, vous allez changer de direction. Il y a une chance pour dire quelque chose qui fait que vous arrêtez de, de vous aveugler sur une situation et vous retrouvez le bonheur. Ça, ça peut me faire écho avec l'amour, hein, avec votre relation amoureuse. Vous avez une occasion de dire, de prendre une décision qui va vous éviter de tourner en rond, qui va vous éviter de, de vous perdre voilà, par rapport à ce bonheur. Donc, on vous dit décidez quelque chose pour retrouver le bonheur parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ensuite, on a l'amitié. Ah, là, il n'y a pas de réponse. Donc euh, là, l'univers dit, euh, pas, on ne sait pas quoi de dire. Hein. <rire> Apparemment, c'est une accusation à ah, l'imagination. Oups, et la foi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Il <rire> y a quelqu'un ici qui a fait peut-être... Euh, il faut que vous, vous essayiez de décoller en fait de toutes sortes d'accusations, euh, de jugements euh, qui fait mal. Il faut, il faut avoir surtout la foi, parce que j'ai la foi qui, a, qui ressort. Donc là, il y a une notion de « je ne sais pas ce qui va se passer avec cette personne ». Si je lui ai fait du mal, il faut que j'essaye d'avoir foi. Si j'ai reçu une flèche de sa part, c'est-à-dire une accusation, un reproche, quelque chose comme ça qui fait mal... Euh, de la méchanceté ou un jugement négatif, il faut que j'essaye au maximum de mentaliser en fait ma foi envers l'univers. C'est-à-dire, vous savez, le retour de bâton. Enfin, voilà, ce que je donne, je le reçois. Je, voilà. Essayez d'être positif le maximum. Essayez d'être dans la croyance parce qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire, vous faites du mal à quelqu'un, cette personne recevra quelque chose un jour, ça lui fera peut-être encore plus mal que ce que vous avez vécu. C'est la loi. J'ai noté ça sur plusieurs personnes. Surtout quand la personne elle est gentille, quand elle fait le bien, quand elle ne vous... si elle est mauvaise, etc. et qu'elle a son retour de bâton, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Mais si elle ne fait rien, si elle fait son travail normal, si elle, euh, si elle a toujours été euh, dans l'aide, elle n'a jamais été dans, le, dans la, la, la méchanceté pure, euh, si vous lui faites du mal inconsciemment, de toute façon, vous allez attirer à, à un retour euh, parce que ce n'est pas normal, en fait. Pas normal. Donc il faut, y, il faut avoir foi en l'univers. Faut surtout rester centré, ne peut-être pas le, le, avoir un esprit de vengeance, mais plutôt penser que bon, voilà, chaque chose en son temps, les choses viendront en temps et en heure. Si cette personne ne vous mérite pas, elle aura son retour. Donc faites attention aussi à vos, à, à comment dire, à, à ce que vous imaginez dans votre tête surtout. Euh, par exemple, n'ayez pas un esprit de vengeance. La vengeance se fera naturellement entre guillemets. Voilà, c'est l'univers qui s'en occupe. Si cette personne fait du mal, elle aura son karma. Hein Donc l'argent, l'argent, on a une révélation d'argent. Il y a une déclaration. Euh, Qu'est-ce que c'est Déclaration de découverte. On découvre une euh, dispute voilà, au sujet d'une opportunité de cadeau. <rire> Ok, alors ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde si vous avez euh, une opportunité sur le plan financier, un cadeau, une opportunité de gagner de l'argent, d'avoir un vrai cadeau matériel, d'avoir de la chance euh, en argent parce qu'il y a de la dispute dans l'air. Donc, vous risquez d'avoir une déclaration de guerre hein, de quelqu'un qui veut aussi le même beefsteak que vous parce que vous révélez quelque chose. Alors, attention à ce que vous faites, ce que vous dites, à ce que vous faites, parce qu'effectivement, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Il y a une opportunité d'avoir un cadeau. Donc, peut-être cette personne, autre, va vouloir la même chose que vous. Donc, il est, plus, il est plus intéressant de ne pas le dire, par exemple, si vous avez une offre qu'on vous fait sur le plan financier, matériel, professionnel, qui engage de l'argent derrière. Euh, ou alors, une révélation d'un cadeau qui fait, en fait... Euh, comment je pourrais dire Vous savez, euh, vous apprenez que quelqu'un fait un cadeau dans votre entourage à une autre personne et vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas la même chose. Voilà, donc ça peut engager la, des, des, des, une source de dispute dans votre relation, par exemple. Ou euh, pour vos enfants, vous avez gâté votre enfant, votre mari, votre femme n'est pas, pas d'accord avec. Ça va provoquer la dispute. Euh, tu vois, ce genre de choses. Voilà. Ce genre de choses. Qui fait que quand on offre quelque chose il y en a qui sont pas contents ou au sujet d'une offre euh, peut-être même d'un cadeau de l'univers euh, qui va se présenter il y en a un là qui va pas ou une qui va pas être d'accord qui va vouloir la même chose que vous et oui <rire> travail on a mettre en lumière on a dieu lui, alors euh, prendre conscience le chakra solaire confiance Confiance, réfléchissez sur le travail, sur vos peurs d'être seul ou de travailler seul ou d'être rejeté. OK Le travail, il est important aujourd'hui de comprendre, euh, d'être dans l'évidence, c'est-à-dire de savoir que il faut réfléchir à vos peurs, aux peurs, par exemple, de vous retrouver seul, aux peurs euh, de travailler seul. Je ne sais pas si c'est peut-être un... un euh, un travail indépendant, est-ce que vous avez peur de faire le pas à un travail indépendant parce que la solitude, euh, hum, dans le travail, ou d'être rejeté par quelqu'un aussi, de se retirer, peur de, de laisser tomber un travail par exemple, <rire> de se retrouver, euh, voilà, ça peut être, il faut réfléchir dessus en tout cas, on vous dit réfléchissez, c'est des peurs euh, certainement qui vous bloquent. Ok, allez, on va continuer sur le domaine sentimental. Je fais un petit break et je vais faire le ménage pour retrouver l'énergie masculine et féminine. Allez, c'est parti pour le tirage euh, du tas numéro 1 sur le plan sentimental. Comme d'habitude, on va regarder les énergies sur euh, l'homme et la femme, donc masculin et féminin, ce qu'ils attendent de la relation cette semaine et ce qu'ils rencontrent comme problématique en ce moment. Alors, tas numéro 1, diligence numéro 1 diligence hommes et femmes allez go. faut que je respire <rire> on a le masque qui le masque et la clé oula ouais la clé c'est de c'est de d'être vous même hein. c'est de pas oh mais j'ai des prises à l'envers la solution c'est d'arrêter d'être de se mentir c'est arrêter de côtoyer aussi des gens menteurs euh, des gens qui ne montrent pas les, les, le, ce qu'ils ressentent, ou du coup, vous n'arrivez pas à les cerner. C'est aussi le mensonge, la clé. Euh, alors, certainement qu'il y a des choses qui vont arriver cette semaine euh, pour voir les faux, les faux, les fausses personnes, les faux semblants. Euh, Peut-être même quelqu'un qui cache euh, ses vrais sentiments, ses réels sentiments, que ce soit positif comme négatif. Hein. Alors, ta numéro 1, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, ta numéro 1, diligence, cette semaine du 21-27, au jalousie, ah ah, on retrouve l'énergie de l'ego avec la chance. Donc, la chance de voir justement à travers la jalousie, à travers quelqu'un qui est prisonnier entre deux, euh, quelqu'un qui... Euh, 19 et 60, oh, c'est pas mal ça. Confiance, ayez Confiance la jalousie peut être quelqu'un qui est euh, tiraillé entre deux qui est très très jaloux de votre relation qui est très très jaloux de ce que vous faites aussi ou vous êtes jalouse mais vous avez une chance, une opportunité peut-être de voir la jalousie de quelqu'un aussi pourquoi pas, après ça peut être un côté positif dans le sens, ah bah tiens il est jaloux il s'intéresse à moi <rire> s'il si n'est pas jaloux c'est qu'il s'en fiche donc messieurs, ce que vous attendez de la relation, ce que vous rencontrez comme problématique, le tas numéro 1 donc mesdames L'énergie à ce que vous attendez. Rencontrer comme problématique. Ok. Et lui. Le... Voilà. Hop, le lien entre les deux. Ouh, punaise. Le destin, carrément. Vous avez le destin, messieurs. Vous avez un lien. Euh... <rire> un lien avec une personne. Vous avez le destin sur vous. Donc euh, ce qui doit arriver arrivera. Ce <rire> Ce que vous voulez... Oh, punaise ben, C'est fort, hein Le pacte. Ce que vous voulez, c'est peut-être un mariage. Vous voulez peut-être vous engager parce que c'est déjà scellé en haut. C'est le destin qui vous l'a dit. C'est votre petit voie intérieure. Vous êtes en lien avec une personne spéciale. Si ce n'est pas le cas, ça va le devenir parce que vraiment, j'ai quand même le pacte. Vous avez envie peut-être de sceller un pacte, de montrer aux gens que vous tenez à cette personne. Vous avez envie de, de vous marier, de vous engager. Euh, je ne sais pas, en tout cas, c'est très, très positif pour moi, déjà. Ah, ce que vous rencontrez comme problématique, ben, ce n'est pas encore le cas, en fait. C'est que vous êtes en train de grandir. Vous êtes peut-être dans une relation un peu légère. Parce qu'on le papillon, il va de fleur en fleur, il butine. Mais aussi, il est dans une progression. Puisque la chenille devient papillon. Il y a une notion de transformation qui doit être là. Oui, de faire passer une relation à un niveau supérieur, par exemple. Un niveau plus d'engagement. Vous êtes dans un lien particulier, messieurs, vous attendez de vous marier, de sceller cet engagement vraiment réel. Mais ce que vous rencontrez, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez que butiner. Vous pouvez profiter de l'instant présent. Ou est-ce que vous le subissez Est-ce que vous le voulez Ou que ce n'est pas le bon moment en tout cas. Mais c'est une belle carte quand même, le papillon, parce qu'il est dans la progression. De toute façon, mesdames, oh punaise <rire> Alors là, alors là j'ai la totale, puisqu'on a le destin et les flammes jumelles. Donc vous, vous êtes dans un lien qui est, qui est euh, bon, similaire à la flamme jumelle, âme-sœur, euh, voilà, euh, un lien assez haut vibratoirement, quelque chose que vous avez euh, comme une, une, fusion, hein, une fusion des corps et des âmes euh, qui est représentée par les flammes jumelles, donc ok euh, ce que vous, vous attendez de la relation. Alors, ah, c'est marrant parce que vous attendez peut-être de la joie, de l'amusement, euh, des rigolades. Vous attendez des partages. Vous attendez peut-être même de faire des enfants. Et on a la guérison. C'est des cartes rouges. Donc, c'est quand même bien. est ce que vous allez avoir, parce que là, on a un problème de guérison. Donc, il y en a un des deux qui a du mal à guérir d'une situation, qui a, a du mal à passer à un niveau supérieur, qui a du mal à s'engager. Euh, et pourtant, c'est une très très belle relation, parce que je vois le destin qui s'en mêle avec les flammes jumelles. Oui, c'est une relation qu'on vous a apportée de l'univers. On vous l'a envoyée pour un but, en fait. Un but peut-être justement pour guérir. Guérir votre enfant intérieur. Guérir euh, vos blessures. Euh, votre relation qui date des vies antérieures. Pour faire progresser cette relation qu'on a la guérison, l'alignement des chakras, c'est-à-dire d'être en connexion avec vos valeurs, euh, avec l'autre, d'être aligné l'un avec l'autre et d'aller de l'avant. Mais j'ai quand même le papillon et les enfants là, qui me font écho. En fait, papillon, c'est un peu l'instant présent et les enfants, c'est un peu pareil. C'est-à-dire l'immaturité, c'est mignon, c'est tout, tu vois, c'est jeune, mais ce n'est pas encore concret. Oh punaise <rire> On a le lien masculin. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais là, il y a un homme. Il y a donc l'énergie masculine qui prévaut dans cette relation. C'est peut-être à lui de faire le pas. C'est peut-être monsieur, dans cette histoire, qui doit, en fait, être aux commandes. Alors, le masculin, ce peut être quelqu'un aussi, divin masculin, qui est dans toute sa splendeur, conscient du lien, conscient. Vous êtes conscient du lien, conscient que vous pouvez évoluer avec, avec cette personne, conscient qu'il faut faire un travail sur vous, qu'il faut guérir, qu'il faut évoluer, et qu'il faut peut-être aller un peu plus vite que la musique, parce que là, on a quand même une notion d'immaturité et d'instant présent, on va dire. Donc, monsieur masculin, qu'est-ce qu'il a Il est seul, il est dans sa tour d'ivoire, il a coupé, il doit couper quoi Et il doit demander pardon. Donc, dans vos énergies respectives, tous les deux, dans le lien, c'est monsieur peut-être qui a besoin de faire le pas, en fait, du pardon. Est-ce que monsieur s'est retranché Est-ce que monsieur a été dans le silence Et que vous avez plus ou moins laissé tomber cette personne, ou qui vous a laissé tomber, parce qu'on a le ciseau, mais c'est couper aussi le lien de la solitude et demander pardon à l'autre. Donc il y en a un des deux qui, à mon avis, doit faire le pas, moi je pense plus au masculin, parce que le masculin est là, euh, qui doit faire le pas du pardon, de l'excuse, de l'amende honorable, de, du pas vers l'autre. Et là, à ce moment-là, on va aller sur le pacte du destin, c'est-à-dire que vous allez raisonner avec lui, vous êtes en, en voie de guérison tous les deux, et ça va peut-être passer à un niveau supérieur. Mais vous êtes dans un lien particulier, mes amis. C'est magnifique, magique. <rire> C'est trop beau. Voilà, mes amis, Donc, je vous fais de gros bisous, passez un bon, une belle semaine, hop, et on va euh, continuer sur le tas numéro 2. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Bye, bye Allez, du coup, je vais euh, continuer. J'ai mis les, les, les cartes, bien évidemment, euh, visibles, parce que là, maintenant, ce n'est pas question de choix. Le tas numéro 2, ceux qui ont choisi justement la sagesse. La sagesse est apparue dans les cartes, d'ailleurs. Elle était euh, associée à la libération. Donc, j'avais la carte de la sagesse, la, la chouette. Et on vous dit que, que cette, cette, cette semaine, il est, il est important de se délivrer, en fait, de se délivrer d'un poids. Euh, de se libérer, d'avancer, de, de, de couper le lien, de couper, euh, je ne sais pas moi, quelque chose qui vous retient et d'être sage et d'être dans, dans la modération et, et l'intuition. Voilà, le juste en fait, d'être le juste. C'est une situation qui se libère. Ou alors vous, euh, vous avez l'intention de vous libérer d'une situation et c'est mieux pour vous, hein. Voilà, c'est la sagesse. Donc messieurs, l'énergie masculine qui peut être aussi une femme alors, on a l'inaptitude. Donc, messieurs, vous avez euh, alors, soit un sentiment d'inutilité, de vide, d'incapacité, bien évidemment. Donc, du coup, vous vous sentez désœuvré par rapport à ça. Et on vous dit euh, que vous êtes triste. Vous êtes triste de ne pas être capable, de ne pas vous sentir utile. Et il y a une décision qui va en ressortir. Donc, si par exemple, vous avez euh, une situation qui vous... Qui vous présente quelque chose que vous n'êtes pas capable, que vous sentez inutile et que c'est pas bon pour vous, vous êtes triste parce que vous sentez que vous ne pouvez rien faire, vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas vous en sortir. il ben, y a une décision que vous allez prendre certainement en rapport avec ça. Vous ne pouvez pas rester dans une histoire de tristesse. Euh Peut-être aussi, c'est quelqu'un qui prend une décision à votre place, qui vous dit « Ok, euh, tu n'es pas capable de, donc euh, voilà, je j'arrête. » je... Il y a un effet de, de, de sentence, en fait. Il faut que j'arrête cette situation qui me met dans une... Euh, euh, comment dire dans la, dans la confusion, en fait. Confusion, peut-être, parce que des fois, c'est dans la tête que ça se passe. On s'imagine qu'on n'est pas capable, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Donc, inutilité désillusion, tristesse et décision prise par rapport à ça. Mesdames, l'énergie aussi euh, féminine chez un homme, je le rappelle, on a l'harmonie, mmh, bien la destinée, yeah. la solitude mm, et la mort. Oups Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez vous sentir, euh, vous allez arrêter une situation et rester seul, mais quand même bien dans vos baskets. J'ai l'harmonie qui ressort, donc voilà, il y a quand même un apaisement, vous êtes dans l'appréciation, vous êtes en connexion avec les plans supérieurs, avec le divin, avec l'étoile, les étoiles, euh, avec votre destin. Euh, voilà, C'est un chemin inéluctable qui vous apporte aussi une certaine solitude et cette solitude va mettre fin à une situation où vous allez arrêter peut-être d'être seul. C'est peut-être ça aussi, hein, la disparition de la solitude. Mmh, ce serait bien ça si vous êtes seul, vous arrêtez d'être seul et vous retrouvez l'harmonie. J'ai l'harmonie du destin qui fait que dans la solitude, vous allez finir par quelque chose. Voilà, vous allez en finir avec un, une, un cycle. Euh, soit cette solitude va s'arrêter et là, vous allez retrouver votre cohérence par rapport à ce destin. C'est-à-dire, voilà, c'est votre chemin spirituel. Vous avez besoin de passer aussi par un moment d'éloignement. aussi. Hein. La solitude et mettre fin à une situation pour vous retrouver bien dans, dans votre peau. Alors, ensuite, on a la santé, la santé, euh, l'enfant, le commencement et la clé, Ah, ça peut être un nouveau cycle par, encore pour votre enfant intérieur, euh, vous allez trouver des solutions par rapport à un nouveau commencement, donc c'est peut-être la fin d'un cycle négatif. Euh... Mmh, ah, oui, Mettre fin à des situations et commencer d'autres choses au niveau de la santé, de nouvelles énergies arrivent avec des solutions. Euh, vu que c'est les énergies votre vitalité, j'ai quand même de l'immaturité de la joie, de l'insouciance donc voilà, j'ai peut-être aussi un détachement c'est-à-dire vous vous sentez mieux dans votre peau et vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes pour commencer un, un cycle tout nouveau dans vos énergies donc nettoyage, purification euh, allègement, soulagement euh, profiter de l'instant présent avec les enfants les amours ouille donc les amours, on a des doutes par rapport à une impasse, par rapport à une erreur faite, commise, par rapport aussi à une communication avec l'ennemi. <rire> Alors attention à toutes les communications. Est-ce que vous n'allez pas avoir des communications entre vous qui font que il y a des choses qui vont, euh, qui vont bloquer cette relation Je ne sais pas si c'est une mauvaise communication, communication d'un ennemi, d'une rivalité par exemple. Est-ce que vous communiquez avec quelqu'un en dehors de votre couple c'est une rivalité pour votre homme, par exemple, ou votre femme. Ça va mettre dans le doute cette relation. En fait, ça va. Je me, Je me demande si vous n'avez pas vous poser des questions sur une erreur commise par rapport à un message transmis à quelqu'un ou transmis de manière euh, rivale. C'est-à-dire que vous reprochez à votre autre, à la, à la personne que vous aimez, euh, certaines choses et c'est pas bon. Ça peut que aller dans le mur, en fait. <coughs> ça peut être un peu comme ça. Recevoir un message qui fait que vous allez dans le mur. Ou communiquer avec quelqu'un et que cette personne s'en aperçoive et c'est pas vraiment bon en fait. Un message de rivalité, un message de dualité, un message qui va euh, troubler votre couple en fait et qui va euh, vous mettre dans des incertitudes. Donc attention à toute communication soit avec l'entourage, un environnement, euh, soit une communication directe avec votre personne de cœur qui fait que oui, il y, y a une rivalité qui va s'installer. Donc, ça va, ça va dans le mur. Attention, on a le doute que c'est l'erreur, en fait. Cette communication est une erreur. Donc, euh, réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez avant de communiquer à quelqu'un. OK Ce que vous pensez. <rire> ah, parce que là, il y a quand même... Par exemple, vous reprochez à votre autre de ne pas être euh, capable de, la, de, de vous rendre heureux ou heureuse. Là, il euh, y a une décision qui va être prise. Donc, euh, c'est la mort, hein. Après, ça peut être positif dans le sens où vous allez vous sentir mieux seul que mal accompagné, comme on dit. Mais euh... Ou alors, c'est la fin de la solitude aussi. <rire> alors, message pour euh, mesdames, mesdames, messieurs, la maison. On a une révélation, encore une histoire de révélation, donc déclaration de quelque chose, vérité. La chance, la révélation, c'est une chance dans votre lieu d'habitation, votre foyer, votre famille, de réfléchir à un échec. <rire> D'accord, vous allez avoir la chance de communiquer cet échec, de réfléchir à cet échec peut-être par rapport à cette communication qui est euh, un peu euh, dans, le, dans la dualité. Peut-être que vous avez des choses à dire à votre autre et que ça va provoquer des remises en question et qu'il va falloir réfléchir à, à un échec sur votre lieu d'habitation, dans votre foyer, avec votre famille. Vous avez la chance de vous expliquer avec l'autre et de, le, de lui dire hein. « on, on a un pardon ». On a la révélation, la déclaration, la vérité qui est mise en lumière. C'est une chance de réfléchir un échec ensemble, par exemple. <coughs> de réfléchir un échec ensemble. <coughs> Ou de réfléchir un échec par rapport à un domicile, à une maison, à un schéma mental. Où, si vous avez l'habitude de regarder les choses toujours de travers, il faut regarder les choses de manière positive pour les régler. De, mani de manière peut-être un petit peu plus sereine. Ne pas reprocher à l'autre tout et n'importe quoi. Trouver des solutions. En finir avec des rancœurs. Alors, l'amitié, les mensonges encore. Est-ce qu'il n'y avait pas les mensonges tout à l'heure Mensonge, hypocrisie, égoïsme sur l'amitié. Attention, passé, quelqu'un du passé. Ici, on me dit de tempérer vos excès avec cette personne. Si vous avez quelqu'un de longue durée, une amitié passée, cette personne a caché des choses, elle vous a menti, elle vous a elle a fait preuve d'un égoïsme euh, ou elle n'a pas montré ses sentiments. On me dit que vous allez tempérer, tempérer vos excès. Vous allez essayer de vous retenir, de retenir les mensonges, les masques. Euh, vous allez essayer de vous réconcilier avec cette personne du passé qui a fait semblant. Et.. Euh, donc attention euh, aux abus de confiance, aux, aux exagérations, aux trop plein, de, de pas en trop en dire. Hein, je vois un petit peu l'ennemi, hein, la communication avec l'ennemi. Ça peut aussi re, ressortir dans vos amitiés, amitiés amoureuses ou amitiés proches, famille, etc. Euh, Peut-être qu'il faut arrêter de se mentir, qu'il faut arrêter, il faut dire la vérité, il faut arrêter d'exagérer, il faut arrêter de tout, de tout trop prendre au pied de la lettre, de tout. De trop, enfin, je sais pas, de trop, de pousser bimé dans les orties. Voilà, la moindre chose, c'est. C'est. Euh, c'est euh, trop gros pour être vrai. Enfin, je sais pas, c'est peut-être des reproches qui sont trop, euh, trop, voilà, dans l'excès. Donc, il va falloir vraiment euh, vous retenir de ça et essayer de tempérer les énergies avec vos amis, votre, votre compagnon ou dans votre famille. Vous retenir, on va dire. Retenir les excès grotesques. grotesques. L'argent dans la sagesse. Donc, euh, dans le domaine financier, donc l'abondance, euh, l'aisance, la prospérité, les biens, il y a une notion de sagesse, d'être intègre, d'être honnête, fidèle, ok Par rapport à un voyage, et on vous dit fait, faites attention quand même, faites attention pendant un voyage euh, pour partir, je ne sais pas si on ne peut pas vous voler quelque chose ici si vous faites un déplacement prochain, Restez raisonnable aussi dans toutes sortes de, de voyages, de vacances. Faites attention sur Internet, par exemple, si on ne va pas vous voler quelque chose. Réfléchissez avec la sagesse. Hein. Réfléchissez, modérez-vous. Pardon, j'ai déjà la, la voix qui commence à... Voilà, ça bloque. Donc euh, attention à ne pas acheter des, des voyages sur Internet et à, sans faire exprès. Euh, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Il y a des choses qu'on va vous prendre que vous ne voyez pas au premier abord. Donc euh, restez prudent ici quand même. La sagesse dit que quand même vous êtes sage par rapport à la, la progression d'une situation, vous, êtes, vous restez vigilant aussi. C'est peut-être que vous êtes déjà vigilant et que vous allez faire attention au tout, à tous les détails concernant votre argent, vos biens, vos déplacements, les voyages, etc. Le travail, le travail, on a l'étude, l'apprentissage, vous progressez petit à petit, vous étudiez une situation, vous avez foi et vous avez foi ici, faites attention à ne pas trop déborder en fait, l'imagination peut être débordante, vous, vous avez peut-être l'impression que, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, <rire> il y a de l'égarement ici, de l'aveuglement ici, mais qui peut être juste dans, votre, dans vos pensées, dans votre créativité, euh, étudiez une situation, ayez foi, ayez foi que les choses tournent en votre faveur d'ailleurs, euh, et n'essayez pas de, de voir le mal ou d'appréhender quelque chose qui n'arrive pas, enfin, qui tournerait mal en fait, qui. Euh, Ah, je ne sais pas comment interpréter cette situation parce qu'on a la foi et l'égarement et être perdu et en même temps l'imagination. C'est peut-être dans vos pensées que vous imaginez le pire, vous imaginez, vous aveugler alors que quand même vous êtes dans l'étude, l'apprentissage de quelque chose ici. Qui, on vous demande d'avoir foi de toute façon et de ne pas divaguer en fait, de ne pas imaginer le pire parce que c'est peut-être sur votre chemin cette histoire de travail. Vous étudiez une, vous étudiez une situation, vous apprenez quelque chose mais il ne faut surtout pas voir le mal là où il n'est pas. Il ne faut pas vous aveugler pour une situation qui n'existe pas encore. Euh, et surtout, plutôt, rester confiant. Voilà ce que je peux dire. Allez, on va faire le tirage sentimental, du coup. Hop, je vais... Bon, allez, j'ai repris. J'ai complètement zappé que j'avais ma petite musique qui s'était arrêtée. À cause de la pub, d'ailleurs. Alors, on y va pour euh, le thème numéro 2, la sagesse, l'homme et la femme. Mmh. Message pour le thème numéro 2 cette semaine du 21 au 27 novembre. Mmh. Il y a des nettoyages à faire. Mais... Allez, go Message pour les hommes et les femmes sur le tas numéro 2 Oula, punaise, on commence bien avec les flammes jumelles et le deuil Hum, punaise Alors là, il y a euh, quelque chose à, à, à en fait, soit c'est une relation qui doit être terminée avec qui il y avait quelque chose de très puissant en fait, c'est un deuil ou soit vous devez passer par le deuil et retrouver quelque chose d'autre ici avec les flammes jumelles Pour le tas numéro 2 avec la mort, tout ça, je me demande si ce n'est pas la fin d'une relation. Alors, tiens numéro 2, Wisdom. Les messieurs, ce que vous attendez aujourd'hui et ce que vous rencontrez comme problématique. Mesdames, ce que vous attendez de la relation, ce que vous rencontrez comme problématique. Et le lien entre les deux, la semaine. Alors, on y va. Ah, on a l'enfant. Tiens, on retrouve un peu l'énergie euh, légère, immature. Peut-être quelqu'un ici qui est connecté à ses enfants, qui a envie de s'amuser, qui a envie de, de partager des choses, de rigoler. Voilà, de, vraiment euh, une énergie plutôt euh, enfantine, donc immature, légère, pas de, pas de prise de tête. On est quelqu'un qui profite. Il attend sa féminine. Bon, ben apparemment, monsieur attend l'énergie féminine. Il attend sa femme, il attend sa, sa, sa divine, sa, sa moitié. Ce qu'il rencontre comme problématique, ben c'est son retour. Elle ne vient pas. Le retour de la féminine, il y a un problème. Hein. Soit la personne... Euh, ben voilà, le deuil, hein. le deuil de la, des flammes jumelles, les, le deuil de la relation ici divine, divin, masculin et, et féminine. Euh, donc... Euh, Wow. Euh, monsieur a des problématiques par rapport à revenir vers sa femme, vers sa moitié. Euh, cette personne ne veut pas revenir, elle est bloquée. Euh, ou alors, il y a un retour de situation qui vient faire un petit peu un blocage dans cette relation. Par exemple, une situation qui s'était déjà produite dans le passé qui revient et du coup ça fait un petit blocage je ne sais pas moi, ça peut être la mère des enfants qui revient alors que vous avez trouvé votre masculin euh, ça peut être un retour du passé qui est négatif pour vous pour votre relation ou c'est tout simplement la personne en face de vous qui n'est pas encore revenue et que vous voulez absolument <rire> que vous voulez qu'elle revienne vous ne savez pas comment faire pour revenir vers elle mesdames, on a un gros oui alors là, là vous avez réponse à vos questions ce que vous attendez, Bastien, ben, c'est la guérison. Vous attendez effectivement de vous aligner avec l'autre, que l'autre euh, répare ses erreurs, que vous soyez tous les deux en accord. Ce que vous rencontrez comme problématique, c'est qu'il y a des perturbations, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent entre vous et votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et il y a des circonstances qui ne sont peut-être pas bonnes, qui ce pas le temps. Ou alors, il y a des contradictions dans cette relation. Vous vous aimez et vous n'arrivez pas à vous le dire. Vous n'arrivez pas à revenir l'un vers l'autre. Et là, le lien... Ah bah, ah oh, c'est drôle, ça. C'est marrant parce qu'il y a le consultant. Dans l'autre tirage, il y avait le masculin et il y avait aussi les femmes jumelles. Donc là, monsieur veut sa féminine, mais il y a quand même un consultant dans l'histoire. Donc, il y a quelqu'un ici qui est peut-être à part. Euh, ça peut être une rétriangulaire, c'est-à-dire madame, elle est avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son masculin, qui est euh, sa relation euh, karmique. C'est lui qui fait... Euh, après, j'ai quand même le consultant qui est quand même quelqu'un de sérieux, quelqu'un de stable, quelqu'un d'investi. C'est un homme ici qui est important, donc c'est peut-être à lui aussi encore de faire le pas. Parce que j'ai quand même le oui hein, de madame. Oui, elle est d'accord pour cette relation, elle veut guérir, elle veut retrouver sa paix intérieure, elle veut retrouver l'équilibre avec vous, elle veut effectivement passer à un niveau supérieur aussi, mais elle rencontre une perturbation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre Je ne sais pas. Parce que si c'est une situation qui euh, empêche d'avancer, le consultant on a une déclaration, regardez. Donc j'ai monsieur déclarant, alors c'est peut-être rien à voir, monsieur en doit faire le pas d'une déclaration officielle, par message, écrit, déclaration de, de n'importe quoi, mais en tout cas, il doit faire le pas. Hein, voilà. C'est monsieur qui doit revenir vers sa femme, on va dire ça comme ça. À moins que ce soit une, une tierce personne, parce qu'il y a quand même... Vous voyez, je pas le féminin, le masculin. Ça me dérange un peu. Peut-être un retour d'une personne qui fait blocage à la relation aussi. Euh, pour messieurs, retour retour qui bloque. Une retour d'une féminine avec qui il y aurait eu des enfants, par exemple. Et que vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Et cette personne, pour l'instant, c'est compliqué avec elle. Déclaration. Ah ouais, regardez, j'ai une blessure. Ouais. quelqu'un qui va dire qu'il est mal en fait dans ce lien vous allez peut-être devoir dire vos blessures respectives ce que vous avez fait l'un à l'autre réalisez vos blessures aussi vous même c'est pour ça qu'il y a la guérison aussi euh, donc dans ce lien euh, il est important de dire ce qu'on pense euh, d'avouer D'avouer ses torts, d'avouer, euh, par exemple, d'avoir été euh, maladroit, d'avoir blessé l'autre. d'avoir euh, J'ai vraiment la notion d'aller de l'avant avec ce masculin, enfin le masculin, avec le consultant. Monsieur doit dire euh, ce qu'il pense. Voilà. Il doit dire tu m'as blessé, voilà, j'ai reçu ça de ça de quelqu'un, euh, je ne peux pas aujourd'hui parce que voilà, j'ai encore de la douleur en moi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que la guérison n'est elle, elle pas encore là. Et qu'on ne peut pas revenir vers son autre, puisque on est encore dans un état en transition, c'est-à-dire transitoire. Mais il faut en parler. Hein. Pour moi, la déclaration est importante, puisqu'on a quand même les flammes jumelles. Voilà, mes amis. Donc, je vous fais deux gros bisous. Euh, je vous laisse. Et euh, donc, voilà. <rire> Belle semaine à vous et à bientôt. Prenez soin de vous, bien évidemment. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.